L'intelligence musicale rythmique. L'intelligence musicale constitue l'aptitude à penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter et d'en créer. Les musiciens possèdent celle ci plus ou moins développée, selon les études musicales. Il reste cependant des exceptions, des personnes ayant développé cette intelligence musicale rythmique sans aucune aide, souvent suite à une enfance aux côtés de personnes douées musicalement.